Fast, fasse, tout comme ça Bonjour Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo sexuality. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un face cam pour parler de ce sujet, mais aujourd'hui, j'ai envie d'aborder avec vous le sujet de la fameuse et mystique virginité. C'est quoi Pourquoi c'est si sacré Et aujourd'hui, en fait, on en est où avec ça Donc aujourd'hui, on va essayer de répondre à toutes ces questions, à vos nombreux messages sur le sujet. Et n'hésitez pas à vous abonner si, si ça n'est pas déjà fait et à liker la vidéo si elle vous plaît. Sur ce, let's go Si vous êtes une personne comme moi, c'est-à-dire possédant un vagin Il y a sûrement cette phrase que vous avez entendue tout au long de votre enfance Non non mais ne couche pas avec n'importe qui T'es une fille et tu dois te préserver, trouver le bon, construire une famille etc Non mais fais attention parce qu'une fille qui couche avec tout le monde C'est une fille qui, qui se respecte pas Et si vous avez eu comme moi la chance d'avoir en plus de ça un grand frère ou un petit frère Vous avez sans doute remarqué que lui n'a pas du tout eu les mêmes, le même discours pendant son enfance Ce discours qui marque malheureusement très fortement la vie d'une jeune fille J'ai commencé très tôt à me questionner du genre à me dire mais pourquoi mon frère n'a pas eu la même éducation sexuelle que moi finalement Pourquoi moi si je couche avec un garçon je suis une salope Pourquoi une fille a une mauvaise réputation quand elle couche avec un garçon et pas l'inverse Et surtout euh, c'est quoi la réputation et vraiment qu'est-ce qu'on en a à foutre et bien en fait la réponse à tout ça est assez simple C'est parce que c'est un héritage qu'on a depuis des longues longues longues décennies Et qui est malheureusement toujours ancré dans nos mœurs Et non la théorie de une clé qui ouvre plusieurs serrures c'est bien Une serrure ouverte par plusieurs clés c'est mal Non on en reparlera un peu plus tard de ça Ton cogné Parlons-en. La virginité de la femme, c'est un cadeau en fait, quelque chose à offrir à quelqu'un, une bénédiction, c'est sacré. Et la religion a toujours préservé la femme, même aujourd'hui encore. C'est pour ça que beaucoup de jeunes filles sont éduquées en leur disant qu'il faut attendre le mariage pour faire sa première fois, sauf si comme moi vous êtes athée. Après la religion est beaucoup moins stricte aujourd'hui qu'à l'époque, mais cette préservation de la virginité et de la femme reste encore omniprésente. On aurait dit un présentateur télé. Non mais en vrai, euh, genre je suis sérieuse, c'est un sujet sérieux, je peux pas... Euh... Voilà. À l'époque des rois et des reines, en fait, il fallait que la reine soit vierge pour être sûre que le premier héritier de la reine soit bien du roi. Mais il fallait que, euh, voilà, la fille soit vierge pour que le, le roi puisse mettre son premier héritier. Après, si vous étiez des Lannister et que vous couchez entre frères et sœurs, ça c'est... Ça se met pas là non. Faut juste savoir qu'aujourd'hui, ça peut paraître choquant, mais à l'époque, c'était dans les mœurs en fait. Aucune femme ne remettait ça en cause. On était tellement éduqués et voilà, c'est comme aujourd'hui, il y a des idées qui sont populaires et pourtant qui sont pas franchement cool. Mais vu que tout le monde le disait, etc., la foule pensait ça, et ben on, même si on n'était pas d'accord, on était obligé de faire avec. On n'avait pas trop trop choix en fait. Faut quand même savoir que monsieur le roi, lui à l'époque, avait le droit à une maîtresse officielle. Mais après, je peux comprendre, c'était compliqué pour nous les femmes, sachant pour les reines en fait, pour être sûr d'avoir des héritiers de sang royal, etc., d'aller coucher qu'avec un seul homme et puis les moyens de contraception à l'époque. C'était pas comme aujourd'hui. Voilà, c'est pour ça que le roi il avait des enfants un peu partout. La reine, un peu moins. C'était plus compliqué. La religion dit clairement que la fornication est un péché et que de base on n'a pas le droit à la contraception et que si on couche, c'est pour avoir des descendances. En gros, bon, en très gros. Une femme n'ayant plus sa virginité à l'époque, une femme un peu haut placée, était vue qu'en fait comme un déchet, elle n'était plus utile et un peu comme les femmes de joie, elle ne servait plus qu'à assouvir le fantasme de messieurs. Voilà, une femme sans virginité ce n'était plus une femme qu'à l'époque, la femme était juste là pour porter la vie. Et si on savait pas trop d'où venait ça, la, la vie avait dans son ventre était hyper hyper mal vu en fait la femme à l'époque c'était un peu un objet qu'on vendait pour faire des alliances entre pays il n'y avait pas d'amour pas de ci pas de ça le but c'était qu'elle se marie pour faire une alliance et qu'elle mette au monde un futur héritier de la couronne royale et franchement à l'époque je pense que euh, le mieux c'était d'être une reine parce que voilà et pas la joie sinon y a, ça va plus loin que ça c'est qu'il y avait des gens au placé qui pouvaient envoyer des hommes violer votre femme ou votre épouse etc pour qu'elle soit inutilisable et que ça rompe les alliances même dans les tribus etc quand vous voyez euh, qu'il y avait des vols c'est souvent les femmes le bétail etc où les femmes étaient seulement violées pour bah pour les salir en fait c'était histoire de marquer bien son territoire et de se dire je suis pas ça avant toi et la réduire à objet au bout d'un moment euh, on n'est pas des animaux on, on, on se venge on a l'esprit de vengeance nous les femmes et parfois pire que vous messieurs donc voilà et du coup on a commencé à se rebeller un petit peu et à un petit peu ouvrir nos bouches doucement et ça fait hyper longtemps que la femme petit à petit bah elle arrive un peu à se sortir de cette position d'objet puisqu'il y a des femmes qui se battent depuis hyper longtemps donc aujourd'hui des fois on a l'impression que tout ce qu'on fait pour les femmes et je dis ça aux filles qui se battent pour les femmes et eh bien on a l'impression que c'est vain mais sur le Long terme, croyez-moi, peut-être que nous on le verra pas, mais nos générations futures le verront et peut-être qu'il y a des hommes qui râlent en mode oui, les féministes c'est trop chat, etc. Mais franchement, on s'en bat les couilles. Je te le dis, hein, je te le dis, on s'en bat les couilles. On a quand même de la chance à l'heure actuelle, faut se l'admettre. On a eu le droit de travailler, qui est un droit normal et heureusement, de travailler, de parler, d'ouvrir sa bouche, voilà, de sortir et même si aujourd'hui, euh, coucher avec 300 mecs, on passe pour une fille facile, c'est plus que c'était à l'époque. À part si vous êtes dans la religion. Je ne suis pas dans la religion, vous le savez, je suis athée, donc moi je n'ai pas de pression sociale pour cette première fois et tout ça et tout ça, quoi que ça, je vous expliquerai peut-être un peu plus tard enfin, mon développement sexuel finalement qui a été quand même assez dicté par la religion sans vraiment le vouloir et pourtant euh, je pense que chaque femme doit faire ce qu'elle veut de son corps et de sa virginité. Si toi qui regardes cette vidéo tu as envie d'attendre le mariage fais le. Si toi devant la vidéo tu n'as pas envie d'attendre le mariage et eh bien fais le. Parce que je pense que chaque femme est libre de faire ce qu'elle veut avec son corps c'est le sien. Si pour toi respecter tes valeurs c'est attendre et eh bien fais le. Si pour toi respecter tes valeurs c'est le faire avec une personne sans attendre eh bien fais le. Je pense que chaque femme est libre de faire ce qu'elle veut avec son corps et qu'aucune femme ne peut juger la sexualité d'autrui et c'est hyper important qu'entre nous les femmes on se soutienne un petit peu à ce niveau là donc si une copine ou une fille que tu connais couche avec beaucoup de garçons évite de la traiter de salope parce que euh, c'est pas ton problème réciproquement si tu connais une fille qui couche avec personne évite de la traiter de coincée du cul encore une fois c'est pas ton problème t'as déjà ton cul, t'as déjà ton vagin donc fais toi ce que tu veux avec ça et puis t'emmerdes pas les autres que franchement on en prend plein la gueule si entre meufs on continue à euh, se descendre t'as pas le cul sorti des ronces encore une fois aujourd'hui la sexualité des femmes a énormément évolué de plus on a eu la contrainte <rire> Est-ce qu'à l'époque c'était pas ça non plus même l'avortement etc Sont des droits que les femmes ont acquis en se battant et en pouvant jouir de leur propre sexualité même si de base protégez vous, prenez des contraceptions, évitez les IVG. Voilà, si vous pouvez les éviter au max, évitez-les. Prendre la pilule, c'est peut-être chiant, prendre un contraceptif c'est peut-être chiant, mais ça évite les IVG. Je tenais à faire un petit message pour ça. Je ne suis pas du tout contre l'IVG, mais si on peut éviter d'arriver à ce stade, c'est quand même bien pour vous, pour tout le monde. Voilà, protégez-vous. Petit message de Les Houx. En vrai, on a la flemme quand on est. Jeune et pas de, de se dire vas-y j'ai la flemme et tout ça j'ose pas demander la pilule mais je veux quand même avoir mon premier rapport non protégez-vous avant d'avoir vos rapports je, je, je m'en fous de passer pour la vieille relou après c'est qui que vous venez contacter quand vous avez oublié de vous protéger c'est bibi donc si je peux vous refaire la morale à chaque fois protégez-vous tout le temps et bien évidemment préservatif pour protéger de toutes les maladies mais on y reviendra plus tard du coup aujourd'hui la sexualité des femmes se rapproche un petit peu plus de celle des hommes parce qu'il y en a beaucoup qui s'en foutent complètement d'être traité de salope hein. c'est encore c'est pas mal hein. on n'est pas encore égaux mais on s'y rapproche et c'est quand même cool mais finalement la grande question c'est Qu'est-ce que la virginité en 2018 Parce que oui, c'est quoi être vierge finalement Je reçois des tonnes de messages en me disant oui, est-ce que si on a fait ça comme ça, je suis toujours vierge Est-ce que s'il si a rentré que le bout, je suis toujours vierge, est-ce que s'il si a rentré que le doigt, je suis toujours vierge, etc. etc. En toute insérité, je trouve que le mot virginité aujourd'hui est totalement dépassé en 2018. Et bien évidemment, il n'est qu'associé aux femmes. Et je trouve ça hyper réducteur. En fait, faut savoir qu'aujourd'hui, en fait, la virginité, ça peut être soit le côté anatomique, soit le côté relationnel. Alors de façon anatomique, qu'est-ce que la virginité en fait c'est l'hymen qui recouvre l'entrée quand vous faites la première fois, votre hymen bah, peut se percer ou pas forcément la première fois, mais euh, voilà, quand ça rentre, il y a la pile membrane qui va s'ouvrir. Le problème, c'est que beaucoup de filles sont nées sans membrane, ça veut dire qu'elles sont plus vierges en fait depuis la descente, Le craquer en faisant euh, du cheval, en faisant de la gym ou en tirant dessus sans faire exprès, ou en se rentrant des choses elles-mêmes, et eh bien euh, voilà, elles ne sont plus vierges. Alors est-ce qu'elles sont toujours vierges ou est-ce que ce ne sont pas vierges Est-ce que la virginité se résume vraiment qu'à cette membrane Et là vous allez me dire non, c'est trop. Il y a le côté relationnel. Et bien du point de vue relationnel, vous allez me dire euh, dans l'opinion, euh, dans l'opinion publique, que c'est quand un pénis rentre dans un... Bah euh, ben genre, hein, voilà, quand il y a un rapport entre un kiki et une kékette, ça comment on dirait, il y a encore des petits Et donc finalement, quand il y a un rapport sexuel. Mais finalement, qu'est-ce qu'un rapport sexuel que la sodomie est un rapport sexuel Est-ce que la fellation est un rapport sexuel Est-ce que le fait de faire des préliminaires sont des rapports sexuels Bah ben, la réponse est oui Donc finalement la virginité c'est quoi C'est trop vaste C'est trop vaste. Aujourd'hui je, je comprends même pas qu'on puisse encore en avoir quelque chose à foutre de si on est vierge ou non. Parce qu'une fille qui couche avec une fille qui n'a pas donc de pénétration avec un pénis, elle va rester vierge toute sa vie. Aujourd'hui je trouve que la virginité, qu'est-ce qu'on s'en on, on bat les noirs Mais vraiment c'est un concept surfait. Qu'est-ce qu'on en a à foutre si vous êtes vierge ou non Avoir des rapports sexuels aujourd'hui va plus loin que pénis et vulve. C'est bien plus évolué que ça. Et puis on n'est pas obligé que quand on fait l'amour d'avoir un rapport direct. On n'est pas obligé de rentrer sa dans une chat pour dire qu'on a eu un rapport. Il y a tout ce qui est avant, il y a tout ce qui est pendant, il y a tout ce qui est après, mais il y a des gens qui ont des rapports sans forcément coucher directement ensemble. Il y a toute une sexualité qui est autour. Et c'est hyper réducteur, je trouve, de dire qu'un rapport sexuel, ça se simplifie juste à un kiki et une kiket. Oui, vous allez me dire, oui, mais Léa, tu dis petit minou, tu dis des mots d'enfant. Mon éducation sexuelle, je l'ai fait toute seule avec kiki, et kiket, ok Donc j'ai encore des séquelles. Après tout, que ton partenaire n'ait rentré qu'un doigt, un sex toy, euh, la moitié de son pénis, etc. Qu'est-ce qu'on s'en fout Qu'est-ce qu'on s'en fout Puisque finalement, la virginité, c'est hyper réducteur. C'est quand vous avez un rapport... Avec une personne, que ce soit fille ou garçon, quand vous avez du plaisir mutuel par devant, par derrière, comme vous voulez, et eh bien pour moi, vous n'êtes plus vierge. Quand vous avez eu des rapports intimes avec quelqu'un, vous ne l'êtes plus. Les rapports intimes, ça comprend tout, tout ce qui se passe dans votre intimité et que vous ne pourrez pas faire sur la voie publique. Mais on s'en fout, vous ne devez de compte à personne, à part à vous-même. Faites-le quand vous êtes prête, quand c'est en rapport avec vos convictions ou avec votre religion, et ne vous mettez pas la pression pour ça en fait. Ça vaut pas le coup. Et par contre, oui, vous pensez quand même à vous protéger pour cette première fois, je le répète, quand vous êtes prête, c'est quand vous aurez euh, pas des protections ça n'arrive pas qu'aux autres je, je sais genre je vous le répète mais ça n'arrive pas qu'aux autres à propos de cette fameuse citation que j'ai cité plus haut une serrure qui se fait ouvrir par toutes les clés c'est une mauvaise serrure et une clé qui ouvre plusieurs serrures c'est une bonne clé et eh bien désolé de vous décevoir mais c'est pas parce que vous rentrez votre clé que vous réussissez à ouvrir nos serrures voilà à méditer sur ce à vendredi prochain et pour du cheval de l'équitation, c'est la même chose